Bonjour Dans le cadre du Printemps des Petits Lecteurs, nous vous présentons nos coups de cœur. Voici Les couleurs de mon jardin. C'est un livre cartonné d'Agathe Singer de la maison Elisa et c'est à partir de 6 mois. C'est un petit livre avec beaucoup de couleurs et des couleurs douces qui donnent envie d'imaginer plein d'histoires avec ce chat par exemple. Il y a des petits animaux ou des insectes qui sont cachés à chaque page. Et vraiment, ça invite l'enfant à, à imaginer, à se poser des questions autour de, de ces petits animaux qui sont au milieu des fleurs. Et il y a aussi parfois des fleurs un peu moins connues. Donc même les adultes peuvent apprendre des choses avec cette imagie. <rire> voilà, donc c'est mon coup de cœur. Il est très doux et joyeux également. Quant à moi, je voulais vous proposer « Vert jardin » de Clémence Sabag et Flora Descamps. Ce bel imagier interactif nous invite à la flânerie dans un jardin. Nous découvrons les éléments qui composent la nature de manière ludique et poétique. Un pommier, une chrysope, le jardin regorge de surprises. Je vais vous montrer un extrait. Je vais chercher les raisins. Tu viens Non, pas par ici. Ce sont les orties. Pic, pic, pic, pic, pic. Et pour couronner le tout, a la fin, il y a une recette afin que nous puissions profiter des fruits de notre cueillette. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux. Et à vous abonner à la chaîne de la Bibliothèque municipale de Lyon. Merci et à bientôt